Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des cancers. Donc, ascendant l'une, Vénus en cancer pour le mois de décembre 2022. On va donc regarder en général ce qui se passe sur vous pendant le mois de décembre. Je vais tirer une carte pour attirer l'abondance, pour voir quel est le conseil. Donc, ça peut être un conseil plus ou moins, entre guillemets, euh, à, à atteindre euh, pour aller mieux sur le plan financier ou de l'abondance. les cancers, Allez, go. augmentation, promotion, oh, bien. retraite dans le calme, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur, prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc, c'est important aussi de vous reposer l'esprit afin de regarder ce qui se passe en vous, autour de vous, quelles émotions vous avez, si c'est des émotions de colère, de tristesse, de jalousie ou au contraire, si vous êtes dans la joie, la paix, tout ça, ça va vous apparemment vous apporter des belles, des belles choses puisqu'on a une augmentation, promotion. Donc, fin d'année, j'ai envie de dire, c'est un peu... Un peu la logique, il y en a qui ont des 13e mois, il y en a qui ont peut-être euh, des cadeaux pour, euh, pour le mois de décembre, je ne sais pas, des primes, etc. Ou alors, généralement, vous allez avoir euh, l'augmentation de, vo de vos revenus, de votre salaire, vous allez peut-être avoir euh, des petits cadeaux en plus de la vie. Donc, félicitations, il y a bientôt, il y aura bientôt, attention, plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Voilà, continuez votre excellent travail. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Si vous avez des mauvaises émotions, les émotions de rancœur, de rancune, d'en vouloir à quelqu'un, euh, de ne pas être content de ce, votre situation, retranchez-vous, respirez un bon coup, essayez de vous détacher de ce sentiment et de regarder à nouveau le positif. Parce que c'est comme ça que vous attirerez toute cette abondance qui vous est promis. Ok, ensuite, euh, donc on, va tirer, on va faire des petites cartes euh, sur vous. Les cancers au mois de décembre. Cancer, ascendant, lune, Vénus. Aïe. Sur vous, mes amis, en ce moment, cancer, mois de décembre, on a stagnation, femme. Bon, et eh bien écoutez, euh, la femme, c'est l'intuition la femme, c'est la douceur, la générosité, la maternité. Euh, ça peut être une relation avec qui ça continue, par exemple. Il y a une situation qui continue. Il n'y a pas il y a pas grand, grand changement. En fait, vous êtes dans une continuité. Euh, un moment peut-être d'attente aussi. D'attente. Ouais. Un moment d'attente. Alors, message pour les cancers sur vous, ce mois de décembre. Alors, ben justement, il y a le matériel, tiens. La possession Oh, on retrouve l'énergie de la femme. On a une femme riche, on a une femme stable, avec le bateau, bah, décidément. On a de, des voitures et des bateaux. <rire> Donc, vous allez aller dans une nouvelle aventure. Euh, certainement, vous allez vous engager sur la fin du mois dans quelque chose de nouveau. Si vous êtes cette femme, ici, avec votre intuition en... Alors, cancer, cancer quand même <rire> La majorité des cancers sont médiums, hein, euh, déjà de naissance. <rire> donc, euh, je trouve que c'est d'ailleurs un euh, des plus forts, en fait. Je trouve que ce sont les plus forts. <rire> Dans, après, je, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce sont les plus forts. Ce sont eux qui sont déjà nés, can, enfin, qui sont nés, euh, surtout si vous êtes bien, bien cancer. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, mois de juillet... Peut-être au mois de juin, vous avez touché le G, quoi quoique le gémeaux aussi. Hein. Enfin, voilà, bref, euh, c'est mon avis. Euh, vous avez euh, de fortes intuitions et des fortes pressentiments. Il faut vous faire confiance. Donc, vous avez la féminine qui est là. Donc, vous, c'est votre côté un petit peu féminin qui va ressortir sur ce mois de décembre. On a le matériel, la possession, euh, tout ce qui est un petit peu riche, aisé. Donc, une personne aisée ici qui euh, se sent bien, qui se sent stable dans le matériel. On a l'intuition et puis on a le bateau qui peut me dire que vous allez partir sur une nouvelle aventure. Vous engager dans quelque chose, dans un parcours ici, euh, un nouveau parcours professionnel, sentimental, matériel. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très positif qui en ressort de toute façon. Vous avez de très belles énergies sur vous. Donc, déplacement possible, puisque voiture et bateau, j'ai l'impression que ça peut parler des déplacements. Euh, ça peut aussi parler d'achat, de vente, de transactions financières. Et puis, euh, bah de voguer euh, au gré du temps, des vagues, ici, sur la fin du mois. Vous allez peut-être même partir en voyage, faire un déplacement euh, avec les, les fêtes de Noël, etc. C'est possible. Parce que vous avez assez, quand même, de... Euh, vous avez la majorité, il y en a qui ont beaucoup d'argent, ou en tout cas, qui ont investi, qui ont une certaine sécurité. OK. À moins que vous soyez en compagnie de quelqu'un qui a, qui a ces mêmes atouts. Alors, euh, professionnellement, mes amis cancer, oh, lumière, cool, prise de conscience, mise en lumière, jour, protection, wow, bien, et c'est break. Donc, oui, bon, je pense que c'est en relation avec un déplacement euh, sur la fin du mois. Ah, oh, c'est ça que j'ai oublié. Je viens de m'apercevoir, j'avais oublié euh, j'avais oublié sur les gémeaux d'interpréter par ligne, c'est dommage. Donc, euh, je vais essayer d'y penser pour vous, parce que j'ai un peu la tête en l'air des fois. <rire> Tout va vite. Alors, là, il y a la mise en lumière, que vous êtes protégé sur ce mois de décembre par rapport à, à ce que vous faites dans votre vie professionnelle et qu'il euh, y aura un break. Voilà, il y aura un petit break sur la fin du mois. Donc, je pense que un repos est nécessaire. Euh, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez peut-être partir parce que j'ai le voyage. Et que euh, quelque part, euh, tout ce que vous faites est surveillé, protégé, entre guillemets, ce qui doit arriver arrivera et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, bien évidemment. Mais enfin, c'est un côté positif, c'est de mettre en lumière, mes amis, cancer, votre cœur aussi, votre connexion à, euh, j'ai la connexion spirituelle, j'ai la connexion au divin. Donc d'y croire vraiment parce que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de faire confiance en fait, de faire confiance et que même peu importe si vous avez des difficultés professionnelles, vous devez partir, vous devez être euh, par exemple en, en stage, pour faire un stage et que vous n'avez pas de travail, c'est protégé, c'est euh, gardé et pour le coup, vous ne risquez rien, vous pouvez y aller. Ça peut être des vacances, ça peut être un projet qui est mis euh, entre parenthèses pendant un moment, ça peut être euh, quelqu'un qui effectivement qui s'en va et que vous avez plus de travail, euh, mais là, pour le coup, je pense que c'est plutôt une, une notion de vacances. Euh, et professionnellement, il va y avoir un trou, entre guillemets. Euh, vous allez moins travailler. Voilà. Alors, euh, financièrement, Lille. ah, bah, décidément, on a quand même des vacances, hein, du repos. Ah, mais vous avez toutes les, les, les situations. Euh, on a vraiment des gens qui vont partir, <rire> qui vont partir en vacances. Ils peuvent se par partir en voyage. Et vous tournez le dos, vous voyez vous tournez le dos à une situation, on a bien ça. Alors, début de mois, ça veut dire euh, reposez-vous, évadez-vous, prenez soin de vous, euh, faites des breaks aussi. On a un peu d'isolement, euh, financièrement, il y a un peu d'isolement. Bon, après, je vois quand même des capacités à pouvoir voyager ce mois-ci. Vous avez des déplacements à l'étranger, des déplacements, voilà. Et vous tournez le dos à une situation. Donc, mes amis, cancer, c'est possible que vous fassiez des voyages, un voyage en particulier, peut-être même à l'étranger, que vous tourniez le dos à une situation matérielle, matérielle, et que c'est protégé, que de toute façon, on vous guidera. Hein, on vous, guidera euh, vous allez vous en rendre compte. 52, 47, 54, 12, 43, ok. Donc niveau matériel, vous pouvez aussi investir à l'étranger. Je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger. Sur des choses qui sont à l'étranger. Non, matériellement, vous allez. Je pense que vous allez vous payer des vacances sur tout ça. Vous allez avoir les moyens de, de tourner le dos à votre travail, peut-être. De faire un break. Ouais, on a la richesse de toute façon. Donc pour ceux qui euh, n'ont pas de problème d'argent, j'ai envie de vous dire, vous allez en profiter. Voilà. Euh, sentimentalement les cancers on a un homme jeune, la chance et oh, l'amitié vous avez une rencontre qui vient comme une amitié vous aimez quelqu'un ça peut être une relation légère ici avec un homme jeune ou un homme immature euh, vous, êtes, vous êtes cet homme vous recherchez l'harmonie à, grâce à une amitié aussi vous allez avoir de la chance au milieu du mois. Il y a une amitié qui va se rapprocher, peut-être. La chance avec un, un jeune homme ou un homme un peu... Euh, qui n'est pas encore, encore, euh, entre guillemets, avec vous. Euh, de l'harmonie aussi qui arrive par l'intermédiaire de quelqu'un. L'harmonie arrive grâce à une amitié, à, à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, les cancers y avoir une sorte de coup de foudre avec un ami, une prise de conscience. En tout cas, on vous apporte l'amitié, ami, la, la, la sincérité, on vous apporte un lien euh, qui est peut être un petit peu fragile pour l'instant, parce qu'on a un homme qui n'est pas encore sérieux, on va dire. C'est un homme, c'est peut-être aussi une petite, un petit flirt qui est au, autour de vous, quelqu'un qui vous aime bien. C'est la chance de retrouver l'harmonie avec quelqu'un. Voilà, retrouver l'harmonie avec une personne proche, parce que c'est pas forcément amoureux. Hein. Alors, le, justement, le domaine sentimental sur les cancers. Alors, travail, entreprise, l'être aimé. Donc, rencontre par le travail. Quelqu'un travaille beaucoup. Vous avez l'être aimé qui est sur le, votre lieu de travail. ou Vous avez rencontré cette personne par rapport à une entreprise, par rapport à... Voilà. <rire> Donc, sinon... Euh... Sinon, oh, le bonheur derrière, sinon, sinon, c'est l'être aimé qui doit bosser énormément, j'ai l'impression. Alors, pour les cancers, sentimentalement, sur le mois de décembre, les réseaux blocages, ce qui arrive à vous, les cancers, ce qui va en découler Alors, ouh, bien, grosse avancée karmique, besoin d'ancrage, attention, d'être dans l'instant présent, paix intérieure, ouais. et lien vie antérieure, waouh, waouh, très joli, très joli, il y a un apaisement des énergies. Vous allez débloquer des choses au mois de, de décembre, il y a une grosse avancée karmique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se déverrouiller en fait, qui va s'ouvrir. Vous voyez, on retrouve le soleil, on a passé la montagne, des épreuves, et enfin ça se débloque. Euh, il faudra garder les pieds sur terre par contre il hein. faut surtout être dans l'instant présent surtout ne pas divaguer dire oh bon, ça y est il y a quelque chose en moi euh, cette personne revient, euh, cette personne m'aide ou je retrouve l'amour et je suis en paix, je suis serein ici on a la paix intérieure, on a la sérénité on est, on est aligné enfin avec nos désirs avec ce qu'on qu vit et euh, on vous apporte un lien de vie antérieure alors attention parce que ça peut être un petit peu chaotique c'est vrai, si ce lien de vie antérieure apparaît c'est que votre travail, c'est justement d'être ancré, c'est de ne pas penser au passé, de ne pas être un petit peu trop imaginatif sur l'avenir, sur « et si, j'avais su, et, si, et, et comment ça va se passer, etc. » et surtout rester en paix. Parce que c'est ça qui va faire, c'est peut-être votre travail avec l'être aimé, c'est le travail de l'autre qui va débloquer les choses et votre travail aussi d'être vraiment aligné l'un avec l'autre et de ne pas lutter en fait, d'accepter la situation. On a un lien de vie antérieure, c'est qui peut promettre quelque chose d'assez fort, mais aussi d'assez lourd. Mais comme il y a une avancée, c'est positif pour vous, d'accord Il y a une grosse avancée ah, ça y est, je viens de penser à quelque chose. Il y a une période de stagnation. Vous voyez, il y a une période de stagnation. Et pour moi, ça va se débloquer bientôt. À partir du moment où vous serez ouf, ancré, les pieds sur terre, les, la tête sur les épaules et serein en vous. Vous voyez, j'ai dit quelque chose que je n'ai pas fait. Je viens de m'apercevoir, je voulais étudier la situation aussi de ce côté-là. C'est une façon de voir autre chose. Donc, matériellement, ici, c'est mis en lumière. Vous avez besoin de repos et de retrouver l'harmonie en vous, de retrouver l'harmonie lors de vacances. Si vous avez les moyens, effectivement, de vous payer quelque chose, d'acheter quelque chose, faites-le, parce que ça va vous faire du bien. Il euh, y a un voyage, hein, de toute façon. La femme, l'intuition, vous êtes protégé mes amis. Votre intuition est protégée, vous êtes là. Vous allez avoir la chance, effectivement, de partir, de voyager, de sortir rapidement. Euh... Peut-être même un genre d'inattendu, en fait. La chance qui vous permet de sortir, de partir, de voyager. Donc, il y a un bateau ici, effectivement, un voyage un peu plus lent qui va se faire pendant un moment. Vous allez tourner le dos ici avec une amitié. Donc, euh, peut-être vous allez vous éloigner d'une personne que vous aimez beaucoup. Aussi, ce que je vois, un break avec cette personne parce que vous avez décidé de prendre votre chance, de partir pour X raisons, pour vous faire du bien matériellement, vous pouvez décider effectivement de vous faire du bien euh, parce que vous aurez l'argent la, nécessaire. Alors, ça peut être aussi une aventure qui euh, vous, vous rendez compte que vous êtes, pendant un moment, vous êtes euh, trompé, vous avez fait fausse route avec cet ami. Et bon, vous allez donc reprendre contact, vous allez retrouver cette, cette relation. Alors, au niveau du temps... Euh, je vais poser une question pour le mois de décembre sur les cancers. Vous pouvez poser une question, voir s'il y a un temps qui apparaît ou un message important sur ce mois de décembre. Pour les cancers. Ah ben non <rire> It's not possible. Là. Il y en a 10 000 qui tombent, c'est pas possible. 9. Donc le 9, ça peut être le mois de septembre. Euh, alors ils disent 9 jours, 9 semaines. Donc votre vœu peut se réaliser dans 9 jours, 9 semaines, mais attention, quelque chose arrive à sa fin, touche à sa fin. Donc, ouais, c'est quelque chose comme un cycle. Au mois de décembre, peut-être c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle d'une séparation. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de cette personne, par exemple, et vous aurez, vous aurez la chance de vous retrouver peut-être lors d'un voyage ou d'un déplacement l'un vers l'autre ou de vacances. Ouais, 9 jours ou 9 semaines. Euh, et sinon, le, le mois de septembre, alors ça fait un petit peu loin. <rire> euh, quelque chose arrive à sa fin, touche à sa fin. Donc, euh, ça va se terminer. Le cycle est en train de se terminer. Et comme on l'a vu, vous avez le lien. Euh, le lien qui arrive peut-être parce que vous allez finir par être en paix. Parce que vous allez finir par vous ancrer. Parce que vous allez finir pour, par penser présent et non futur ou passé. Parce que vous aurez fait le travail nécessaire et que vous allez atteindre le bonheur, d'accord J'ai la notion de déblocage de mémoire karmique, quelque part euh, on va vous faire un signe comme quoi les choses commencent à se débloquer ou à s'avancer Voilà, je vous fais de gros bisous Bye bye, prenez soin de vous et euh, passez un bon mois de décembre, ciao